Sur Dominic Goyer, sur le premier Spider-Man, sur aussi d'autres acteurs comme euh, Giovanni Rivizzi et puis, et, puis voilà. et nous sommes là pour répondre à vos questions. Manu Est-ce que vous connaissez Manuel Curtin oui Oh la vache Lui il a déplacé carrément toute sa famille, Zidane. Est-ce est que t'as la même famille que moi Manu Parce que c'est oui mon petit frère. Et on est frère, on est frère avec Brigitte. Ouais, on est frères de. On a toujours été frères en fait. On a été... ah, ouais. Avant il était mon petit frère, puis après il était mon grand frère. Ouais. Et maintenant je suis son petit frère. Voilà, bonjour, je suis grand Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel, je, je fais du doublage. Et euh, je double entre autres. Tu joues au théâtre Et je joue pas. Bah, euh, en ce moment, oui. Ouais, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, je double entre autres Jim Carrey. Euh, Matthew Perry, Sacha Baron Cohen, Mike Myers, Ben Stiller de temps en temps et puis, euh, et puis voilà, et puis de, beaucoup de films d'animation dont Le Roi Lyon, Prince d'Égypte, etc. etc. <rire> Ça va, c'est bon là, j'ai bon Oui coup, que 4 micros et du coup bah, je vais je celui de Manuel. Vous pouvez les applaudir bien fort déjà quand même. En fait, quand même. Et on va passer aux fameuses questions que j'ai écrites. Okay. Qui en fait vont être exactement les mêmes Et questions. Eh oui, ça va être des questions. Eh oui, quand même. Donc, première question qui fâche mais qui fait exprès de fâcher. Je l'ai fait tout à l'heure. Comment devient-on comédien de doublage C'est pas un comédien de doublage. Il n'a euh, pas compris ce qu'il meurt. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> Donc comment devient-on comédien de doublage Je vous laisse répondre. Bah s'il y a plusieurs, enfin, ch chacun a son, a son expérience dans le domaine. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont commencé par le théâtre, on est ouais, allé chercher au théâtre. <rire> moi qu'est-ce qu'elle fait hein Qu'est-ce qu'elle fait, petit frère Moi je m'en fous des questions, je réponds pas. <rire> je vous prends en photo, je vous trouve hyper beau Sans déconner, ils sont pas beaux si. oh, yeah On a beau ou reste, oui. <rire> Ouais, non, moi j'ai commencé, j'étais comédien enfant, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, puis je me suis post-synchronisé dans des films que j'avais, et séries que j'avais tournées, voilà, je me suis post-synchronisé en français, euh, et puis, euh, puis j'ai rencontré des gens qui s'occupaient de, de, de la VF, de films étrangers, et qui m'ont proposé, qui m'ont trouvé particulièrement doué, <rire> et qui m'ont proposé de, voilà, de faire du doublage, c'est comme ça que tout a commencé, pas sûr. Elles sont tout à fait banales en fait. Euh... Et pour moi, bah, comme disait Emmanuel, moi je viens du théâtre. J'ai fait beaucoup beaucoup de théâtre et puis le théâtre m'a amené au doublage. Alors j'ai fait très peu de doublage, au début je faisais un film par an. J'ai fait « Petit meurtre entre amis » après après « rien pendant un an, après « Crain Spotting » et puis après bah, est arrivée euh, une audition sur un jeune comédien brillant qui n'était pas encore très connu à ce moment-là. C'était « Roméo et Juliette » qui précédait de six mois Titanic avec le rat de marée que tout le monde connaît Voilà, c'était avant ouais. Et puis, euh, et puis après il y a eu Demi Maguire avec Spiderman qui était un vrai bonheur parce que c'était un personnage qui moi m'a accompagné pendant toute mon enfance. Donc de pouvoir le faire au cinéma c'était juste génial. Et voilà, et donc voilà on est comédien à la base, on n'est pas comédien de doublage, on est comédien tout court. Et puis on a la chance de faire parfois du doublage, Ben moi j'ai un parcours un peu bizarre, euh, moi je viens du cirque en fait, donc j'ai été clown, et puis j'ai travaillé dans un cirque de femmes, le premier cirque de femmes, et puis euh, de là on est venu me chercher pour jouer au théâtre, parce que j'étais marrant, petite, et voilà, et que je pouvais incarner des petits schtroumpfs. Et puis du coup, ben, de là, je suis passée à jouer des enfants euh, au théâtre. Et j'ai notamment Louison dans le Maladème imaginaire. Et puis un jour, euh, on est venu me chercher, parce qu'il y a des gens qui cherchaient la voix d'une petite fille pour faire une, une pub pour Amnesty International, qui était une pub un peu difficile. Ça va vous rappeler quelque chose C'était euh, pour, euh, <rire> j'allais dire fêter, mais euh, commémorer l'invasion russe en Afghanistan. <rire> Et euh, fêter, c'est cette... euh, et, euh, et du coup, il y avait un, un, comment, un gâteau d'anniversaire qui arrivait. Et euh, en chantant euh, « Joyeux anniversaire », le gâteau chancelait, la petite fille chancelait. les bruits de bottes arrivaient. Voilà. C'était un peu dur. Et euh, ils trouvaient pas d'enfant pour le faire et puis ils, ils ont cru trouver une enfant sur scène et quand je suis descendue de scène, ils ont vu que j'étais euh, une adulte au final, on n'a jamais su au, au final, on sait toujours pas aujourd'hui, mais euh, et voilà, et, et, et là, là j'ai commencé petite fille et j'ai fini petit garçon, et voilà, et euh, j'ai enchaîné en fait, euh, là tout le monde s'est dit mais c'est qui là, la gamine euh, dans tel truc et puis voilà, c'est rigolo. Merci Brigitte <rire> Non mais j'ai rien choisi quoi euh, Je me suis laissé guider Mais euh, pour répondre à la question, on en parlera peut-être après, euh, comment on devient un comédien Moi personnellement, euh, contrairement à, à, à mes camarades amis plutôt, euh, moi je viens de la musique, je suis un, un musicien professionnel, j'étais batteur, et je ne viens pas du tout de la comédie, et en fait j'ai eu euh, la chance, mais la chance n'existait pas, euh, il y a 37 ans à peu près, J'étais dans un studio euh, au palais des congrès à Paris et je faisais une séance de chœur et de, de batterie pour, euh, pour une artiste. Et dans le studio d'à côté il y avait un problème, un comédien n'arrivait pas à faire une phrase euh, que je vais vous dire après. Et en fait le réalisateur est venu, à l'époque il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas internet, voir si dans le studio d'à côté il y avait une séance de pub, ce qui était rare à l'époque. Et donc euh, ce personnage est arrivé à demander si quelqu'un pouvait venir et tous mes petits camarades m'ont désigné en disant « lui il fait bien le con derrière le micro, Parce que je chantais plutôt comme je chantais. Et donc je suis arrivé dans, cette, euh, dans ce, ce studio pour la première fois de ma vie et je vais en voir pendant 35 ans, j'ai vu l'angoisse des, des, des, des, des publicitaires comme ça. Et on m'a mis derrière le micro et on m'a montré la phrase qu'il fallait rentrer en fait, le comédien n'arrivait pas à rentrer cette phrase qui devait se dire en huit secondes, et lui il la faisait en 10 secondes. Et vous savez dans la pub c'est quand même, euh, une seconde c'est très cher. Et donc cette phrase que j'ai essayé de rentrer, euh, j'ai mis mon sens rythmique, Je n'y suis pas arrivé au bout de trois fois, mais la quatrième je suis arrivé, cette phrase c'était, pour ceux qui sont encore plus vieux, c'était une publicité qui s'appelait « La juste sèche de Justin Bredow ». Et la phrase à dire, je peux vous la redire encore, c'était la juste sèche de, de Justin Blueneau, ceci se sèche, ça séchait, se ça sécher, ça doit sécher, elle est sèche de juste sèche, la juste sèche de Justin qui, la juste sèche de Justin qui, la juste sèche de, de Justin de de de de de Blueneau, voilà. Et voilà, et en fait pour finir sur cette anecdote, cette personne qui m'avait... m'a fait faire ça, c'était M. Jean Becker et qui était, qui était un grand réalisateur, et donc et le lendemain j'ai signé mon contrat, et quand j'ai vu d'ailleurs euh, comment... ce que j'étais payé, j'ai cru que c'était mon numéro de sécurité sociale, et, euh, et pendant que j'étais en train de parler, il m'a proposé tout de suite d'aller euh, faire un, un enregistrement de chanter, qui était... Et dans l'après-midi, on a chanté aussi... Le soleil vient de se lever, encore une belle journée... C'est pour les vieux, ça, c'est pour les vieux. Enfin, les vieux, ils sont ici. Voilà, euh, ils sont là. Donc voilà, en fait, euh, en fait voilà, moi c'est mon parcours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on discute avec les copains, c'est comment on devient euh, on, on fait ce métier là vite fait, on pourra rebondir là dessus mais la, la chose importante qu'il faut savoir comme a dit Manu ou comme a dit euh, Damien et euh, un petit peu aussi Brigitte mais bien qu'elle vienne du cirque il faut être comédien, il faut savoir si vous êtes intrinsèquement comédien c'est pas d'être euh, faire rigoler dans les bar ou les, ou les ou les communions et voilà parce que c'est souvent qu'on nous dit euh, oui ben bah, moi j'ai une belle voix ou alors je... merci ou alors je, je, je joue bien euh, on me dit que je joue bien euh, le dimanche après midi donc il faut savoir si vous êtes comédien, puis ensuite, bah, faut, comme un boulanger ou comme un n'importe quel, quel métier, il faut affiner votre, votre art. Et puis après avoir affiné votre art et vous avez décidé, il va falloir faire quelque chose qui est assez difficile. Et bien il va falloir à 80% que vous deveniez parisien. Vous allez être obligé de devenir parisien. Parce que 80% des, des, des gros, gros projets se font à 20 km autour de la Tour Eiffel. Donc voilà, vous avez été obligé d'être PSG à un moment donné. Et puis après, bon, bah, les autres peuvent parler euh, pour moi aussi, c'est que vous devez faire ça. Ensuite, pour être reconnu, bah, vous devez au moins euh, arriver à Paris. Ensuite, faire une bande démo pour savoir ce que vous faites. Parce que maintenant, euh, ça sert à rien euh, de dire que vous êtes bon alors ne vous attend pas les bras ouverts. Faire une bande démo, peut-être être repéré, etc., etc. Et comme Damien, ou, ou comme Manu, ou comme euh, Brigitte, être au théâtre et qu'on vous repère. C'est encore plus difficile qu'avant. faut le savoir. Je te laisse Alors, ah. je m'appelle Kelly Marot. J'ai euh, commencé à l'âge de 5 ans, voilà, par euh, tourner dans la crise de public -séro. Et après, j'ai enchaîné euh, euh, bah, voilà, le doublage euh, à 6 ans, puis le chant. Alors, euh, dans les voix marquantes, euh, on va dire bah, Jennifer Lawrence, Hunger okay. Games, euh, la voix de Danny dans One Piece, ah, euh... Euh... Mira Jane, euh, Fairy Tail, euh... bah, Yelena, euh, dans La cludeau, euh... Marine dans Les Sisters. Marine dans Les Sisters, <rire> <C 'est là. rire> euh... <l> <rire> voilà. Donc, euh... ah, oui, Sansa Stark dans Game of Thrones. Ah, euh... oui, Mimi Géniard dans Harry Potter. Ah. Voilà, euh, et puis voilà, c'est ce qui me vient, là. Voilà. Donc série, film, animé, jeux vidéo peut-être aussi Oui, jeux vidéo uh, Final Fantasy, Tataru et la princesse ah, Kanesena, ah. Euh, Claire Redfield dans... Resident Evil Resident Evil Bioshock, Elisabeth, voilà. Bah, ça fait un sacré beau CV, voilà. merci beaucoup pour cette présentation. Qu'on peut applaudir s'il vous plaît, n'hésitez pas. Alors, qui est la prochaine personne, est-ce que Alexis, tu qui comme ou est-ce que c'est drôle -ce que... Allez, Allez c'est parti. Bonjour, les... je m'appelle Alexis Tomassian, moi j'ai commencé jeune aussi euh, en tournant dans un film euh, qui s'appelait Génial, mes parents divorcent. J'adore. <rire> J'adore ouais, voilà, ce film. C'était l'été de mes 10 ans, j'étais passionné par, par la comédie et, et le, le métier d'acteur, donc j'ai eu la chance de passer un casting pour ce là d'être choisi. J'ai aussi chan chanté la, la chanson du générique du film. Euh, suite à, à ça, euh, j'ai continué en, bah, parce qu'il cherchait des tu enfants. La d'ailleurs tout à l'heure je crois. Ouais, bien sûr. Bah, pourquoi pas. Ouais, ouais. Le rock des divorcés. Je la connais encore par cœur. Bah ouais, ouais. Je chante très Sonic aussi. Non, mais j'ai pas la, pas la, la, bande originale. Non, j'ai pas, la, pas l'instru. Et euh, ensuite, j'ai joué dans Les Misérables, le rôle de Gavroche au théâtre et en comédie musicale. Et après, dans le doublage, j'ai cherché des enfants comédiens. Et euh, donc. Euh, j'ai commencé par euh, Junior le Terrible, après Jurassic Park où je faisais le petit garçon team, après Hook où je faisais le, le, le fils de Robin Williams, voilà Paradise avec Dorothée. Après il y a eu Erasmoquet où je cherchais un petit garçon pour faire le rôle de Casse-Bonbon, donc euh, j'ai commencé à 10 ans, 10-11 ans. Et puis, euh, et puis voilà, après, euh, bah, euh, moi c'est ma passion, donc euh, j'étais toujours partant pour, pour, pour faire ça. Et euh, parallèlement, euh, j'ai continué à faire euh, du théâtre, du ciné, de la télé, j'ai touché un peu à tout et puis après le, le village ça m'a vraiment pris de plus en plus de temps avec des rôles bah, comme Martin Mystère, avec Dorothée, Futurama, euh, voilà, tous ces trucs d'animation, moi j'adore. Euh, et puis euh, Scrubs en série ou euh, Justin Timberlake en film, plein d'autres, Ami Malek, euh, il enfin, y, y a plein de comédiens. Et puis en euh, animation, voilà, Tessnot, euh, Cyberpunk récemment, voilà, ouais, c'est passionnant. Et puis, euh, la Princesse et la Grenouille. La Princesse et la Grenouille avec Dorothée, voilà, où là, ça combine le chant et la comédie. Dorothée, c'est Wikipédia des voix. Oh, ben, euh, là, euh, non, non, parce que on se connaît euh, ans, donc évidemment. On a <rire> des trucs <rire> qui nous viennent à l'esprit, mais après, on ne sait ans pas forcément, se... euh, voilà, il euh, y a plein, y a plein, là, sur 30 ans, euh, 33 même, il y a plein de rêves, après, qui parlent plus ou moins aux gens, mais euh, voilà, ouais, ouais, ouais, voilà la Princesse et la Grenouille, ça manque récemment Cuphead avec Dorothée, encore plus anciennement les Digimon il y avait Kelly d'ailleurs dans les moquettes Kelly, Dorothée est passé. enfin bon après voilà on travaille ensemble depuis d'accord c'est pas forcément passé. le cas de tous les invités qu'on qu reçoit par exemple ce matin on avait vraiment des profils très très différents qui avaient travaillé de temps en temps Ils ensemble sont nuls non, ouais, on a, en fait on a, on, a, on a 40 ans à peu près jeunes on les a vus hein. et on les, les vrai a, vrai a vrai vu vrai démarrer c'était un peu modèles peut-être ah ouais, ouais, mais, oui, mais il y certains ils ouais, ouais, sont, sont plus vieux que nous. Euh, mais c'est vrai que on quand il fait de, euh, la réflexion. Et ils ne sont pas là dans des plans profiter, de vous C'est une génération un peu plus jeune que les invités que nous avions ce matin. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, euh, Alexis, bien, pour ouais. cette petite présentation. Avec Dor plaisir. Dorothée, je te laisse finir. Euh... Bon, bah, moi, j'ai déjà dit la moitié. Moi, je m'appelle Dorothée Pousséo. J'ai commencé le doublage petit aussi. J'ai d'abord joué au théâtre dans Le Malade Imaginaire avec Michel Bouquet je faisais Louison, et ensuite j'ai bah, décroché un agent, je me suis mise à tourner beaucoup beaucoup, et puis vers 9 ans, à la sortie du théâtre, il y a un monsieur qui, qui s'appelait Claudio Ventura, qui est venu me proposer de faire du doublage, et donc voilà, je, je lui ai répondu, je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas, et j'ai commencé mon premier doublage bah, avec Alexis, euh, on avait donc 9 ans et demi, 10 ans, et après... Euh, après, j'ai toujours continué, voilà, en parallèle des tournages, et je me suis vraiment mise à en faire beaucoup, beaucoup vers 16 ans. Et là, on peut dire que c'est, même si je continue de tourner et de jouer aux têtes, c'est mon activité principale. C'est là où, tous les jours, comme si j'allais au bureau, on va en studio. Et voilà, donc j'ai fait Vanellope dans les mondes de Ralph, Charlotte dans la princesse et la grenouille. Catra Oui, Catra J'avais... Oh, trop bien <rire> Voilà, Catra ressemble à ça Catra, <rire> donc on s'appelait déjà... Shira? Shira, euh, Le capolet de choses, Lucie dans cyberpunk, Margot Robbie, les films de Margot Robbie oui. comme le loup de Wall Street, etc. Du coup, Harley Quinn, euh, dans les dessins animés et les films. Les jumelles Olsen, ça c'est pour les plus vieux. <rire> <rire> <rire> on... 13... Après dans les jeux vidéo j'ai fait 13 heures. On Tracer a trouvé le Wonder Wikipedia Watch de Dorothée bah, est là. C est c est On a quelqu'un qui est bien surpassé. <rire> euh, Tréster dans Overwatch, oui. Sam dans Until Down. Euh... Ah oui, Mocha, oh, donc ça yeah. animé Mocha. Euh... Le laboratoire de Dexter Ah ben. <rire> Quand le public connaît mieux le CV de nos envies. Dexter voilà. <rire> Le laboratoire de Dexter. Elliot euh... <rire> Kid donc.. Euh... Il y a qui, qui paddle, qui paddle, ouais, King's. King's. Ah, Jersing, Richard King, Richard King, Céline Je ne sais plus. Vraiment, la liste est tellement longue, mais je pense qu'on a fait effectivement un beau bon tour <rire> de toutes ces voix. <rire> bah, merci beaucoup euh, également Dorothée.